Je me demandé si on avait une carte du trait de côte où on voit évoluer la mer qui avance. Mais j'ai ah dit non, on l'a vu nous de nos yeux, mais ouais. après on n'a pas spécialement. Ah non, non, on a pas de carte. Après non. toi, tu l'as vu beaucoup bouger, non et Oui, nous on l'a vu bouger, ben, moi déjà, mm -hmm. depuis que je suis là, elle a plus avancé que quand on lit. Mais que ça a commencé beaucoup à avancer après 82 quand il y a eu le marée. Ils ont mis des cailloux, ils ont fait des rochers, des rochers dans la mer, puis une digue parallèle et tout, mais ça a un peu ralenti. Mais... Ah, as, ça y est, à tout va... dépasser. un peu fou là, Ah oui, ça va pas arrêter. Ça va un peu ralentir, pas plus. Un ou près de 2 mètres par an, à peu, près. à peu près. On est à quel niveau là au-dessus de la mer ici Ici, là, on est à 10 cm. Hein. Okay. Même pas, 5 ouais. peut-être. Ouais. Peut on a des étangs sur la propriété qui sont à 1 mètre en dessous de la mer. adapté à son environnement. Il a aussi façonné l'environnement dans lequel il est. Nous, ça fait 70 ans qu'on est ici au Grand Radeau et on a à peu près 250 bêtes et elles ont 1000 hectares pour se déplacer et c'est vrai qu'elles ont permis d'entretenir ce lieu, d'éviter qu'il se referme, que les broussailles envahissent. Elles ont continué à entretenir les chemins sous les arbres ou dans les ronciers. Elles mangent différentes plantes en fonction de l'année, qui permet aussi le renouvellement des prairies, des... Voilà, elles façonnent vraiment le paysage. Elles empêchent aussi euh, la construction de, de bâtiments, de maisons, de, voilà. elles permettent à ce que la Camargue reste la Camargue sauvage, naturelle, immense, calme, reposante. Voilà, C'est notre élevage extensif qui permet de garder ces paysages-là comme on les voyait il y a, il y a 100 ans et, et comme on les voit encore aujourd'hui. Et on est de nombreux élevages et euh, voilà, ça permet d'améliorer les conditions de vie des locaux, des gens qui vivent ici et qui respirent un, un air pur. C'est vrai qu'en étant très proche de la mer, on a rencontré des problématiques euh, au fil des décennies. Euh, dans les années 80, enfin 82 exactement, on a eu un rat de marée qui nous a tout recouvert. On a eu une trentaine de vaches qui sont mortes. Euh, on n'a pas eu le temps de les sortir, en fait ça a été très rapide. Euh, celles qui ont survécu, elles ont toutes avorté. Et du coup, on a été obligé de les rapatrier vers ici, de tout mélanger, les mâles, les femelles. Donc là, on n'a plus aucun suivi euh, génétique. Ça nous a fait un gros creux après, derrière, euh, des années à s'en remettre au niveau de la course camargaise, quoi, pour arriver à ressortir des bons taureaux. Et depuis, la mer avance, depuis cette année voilà, 82, elle avance doucement chaque année, un mètre, un mètre, un mètre. Et nous, on l'a vu progresser, et là, on a des gros coups de mer l'hiver. En fait, elle rejoint directement un canal qui est contre nos habitations, et dès qu'elle force, elle, elle remplit cet étang, et cet étang-là, il déborde. Et alors là, il inonde, il vient devant notre maison, il inonde les terres. Pour l'instant, c'est pas rentré dans la maison. Ça ne nous a pas tué de bêtes, mais on se dit qu'un jour, ça va, ça va refaire comme en 82. Et c'est très impressionnant, très imprévisible. Et on se sent complètement impuissant, petit et, et, et impuissant. Le risque c'est qu'on soit sous l'eau, nous, nos maisons, nos animaux. C'est qu'on n'ait pas le temps de les, de les sortir de là, de les protéger, de, de leur trouver un, un lieu de repli. Donc euh, c'est vrai que depuis qu'on a repris avec ma sœur et mon père, on travaille à trouver des terres un peu plus au nord, de manière à les enlever l'hiver, à les protéger et assurer un repli. Mais ce n'est pas évident d'acheter des terres ici en Camargue. Elles sont rares, chères. Et en plus, nous, ce sont des animaux qui ont besoin de beaucoup d'espace et qui sont dans des milieux très extensifs. Donc c'est très compliqué. On réalise chaque hiver que la mer rentre. Donc euh, l'objectif de trouver des terres de repli au moins pour l'hiver, c'est primordial là, maintenant, et après sur le, le, le, le domaine vraiment, est-ce qui sera sous l'eau dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas trop, on, on essaie de, de voir au moyen terme pour, euh, pour trouver euh, des solutions, on ne veut pas partir d'ici, on ne veut vraiment pas partir d'ici parce qu'on est super attaché, nos ancêtres ont vécu ici, mon arrière-grand-père est mort là, dans la cour du mas donc euh, on est vraiment très attaché à ces lieux, à l'âme qu'a ces lieux et à la force qu'il qu y a et qu'on y ressent, mais euh, on, on réalise quand même qu'il va falloir qu'on prendre...